Damien Perre, qui est responsable des relations entreprises à l'UTBM et qui va vous parler des stages. Euh, les stages, c'est quand même quelque chose d'important euh, dans notre cursus puisque ça nous permet de, de nous professionnaliser et euh, d'acquérir ben, des compétences entreprises qui vont être importantes pour le futur. Euh, Damien Perre, je vous laisse commencer avec euh, le tronc commun parce que oui, en effet, on a aussi des stages en tronc commun. Bonjour, merci. Donc, en effet, donc, si on prend le, le cursus des, euh, des élèves ingénieurs, donc à partir du, du tronc commun donc si vous pouvez projeter le, le, le schéma que vous avez euh, euh, que vous retrouvez sur nos plaquettes et sur notre, notre site internet donc on va retrouver donc tout d'abord donc pour le cycle d'ingénieur en cinq ans on va retrouver le cycle préparatoire le tronc commun après l'entrée en bac et il se trouve que au bout euh, de six mois après le premier semestre il y a un stage ouvrier obligatoire euh, qui doit être réalisé et euh, après, à l'issue du semestre 3, il y a également un stage à étranger, par contre, lui, qui est optionnel. Donc, l'importance des stages arrive dès euh, le cycle préparatoire. Alors, euh, on peut se demander, donc à, à quoi sert-il ce stage ouvrier Pourquoi l'UTBM a décidé euh, de le mettre en place Alors, C'est euh, un élément important dans la formation euh, des élèves ingénieurs de pouvoir euh, avoir une première connaissance du monde de l'entreprise et notamment de, de l'industrie pour être plongé dans, dans ces milieux-là. Euh, ça représente tous les ans euh, 300 euh, élèves du tronc commun qui sont en immersion euh, en stage. Et euh, est-ce que euh, l'école peut nous aider justement à rechercher ces stages Oui, donc en effet, donc, par le biais des enseignements, donc dès euh, le premier semestre, il y a des enseignements qui sont dédiés à l'élaboration du CV, à euh, récolter des informations au niveau des entreprises. Il y a également euh, des offres qui sont disponibles euh, pour les jeunes. Il y a les, euh, des industriels de la région qui cherchent euh, des stages ouvriers, des industriels euh, de façon générale qui cherchent. Et également, bah, vous avez un certain nombre d'étudiants aussi qui trouvent un stage ouvrier euh, près de chez eux. Alors, on a aussi des stages qui sont euh, plus importants. Euh, ce sont euh, des stages euh, de six mois, donc on a deux fois, enfin, deux fois six mois de stage euh, pendant euh, le, notre spécialité. Et euh, je vais vous laisser euh, présenter ces stages-là, euh, Damien. Oui, merci. Donc, à l'issue euh, du cycle préparatoire, donc, comme vous pouvez le voir sur le, le schéma de tout à l'heure, eh à l'issue du cycle préparatoire, ou quand vous rentrez au niveau euh, du, euh, de Bac plus 2, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans une de nos formations euh, sous statut étudiant. Et euh, si vous pouvez projeter le, le, le schéma, et on retrouve sur, euh, cette, euh, formation, quoi, sur ces formations, sur ces spécialités, donc nous avons euh, cinq sous statut euh, étudiant, eh bien on va retrouver deux stages de six mois. Donc le premier stage que vous retrouvez au niveau du semestre 7, après un an euh, d'études, eh bien, ce premier stage est un stage d'assistant ingénieur et le dernier stage, le projet de fin d'études, est un stage euh, d'ingénieur débutant. Super, donc j'imagine qu'aussi pour ces stages-là, on a des aides euh, pour nos étudiants qui permettent de les aider à trouver euh, ces stages qui sont quand même assez importants euh, pour eux, euh, pour le futur. Oui, tout à fait. Donc, tout au long du cursus, il y a un certain nombre de, de choses qui sont, euh, qui sont mises en place. Euh, donc, ceux qui ont déjà fait le tronc commun auparavant ont déjà eu un certain nombre d'éléments euh, avant. Il y a euh, des ateliers qui sont mis en œuvre euh, tout au long euh, des semestres, des ateliers pour les CV, pour les entretiens. Il y a également un gros événement qui est organisé euh, en début de, euh, de semestre d'automne, en octobre-novembre, qui est un événement organisé entièrement euh, par les étudiants qui s'appelle le Congrès industriel. Euh, qui est un événement également sur une journée euh, pendant lequel il y a des conférences, pendant le, euh, laquelle il y a également des ateliers CV, des entretiens. Euh, ateliers CV hein, qui sont réalisés également euh, tout au long du semestre se font également en anglais pour des stages à l'international. On va retrouver également, euh, pour euh, baigner un petit peu euh, dans ce monde de l'entreprise, eh des entreprises qui vont venir présenter leurs activités euh, pour améliorer la connaissance de l'entreprise, mais qui vont également venir chercher euh, des stagiaires, chercher euh, des euh, futurs euh, ingénieurs. Donc ces entreprises, elles vont venir euh, par le biais eh bien, de ce qu'on peut appeler une conférence euh, qui va se dérouler eh bien, en petit comité euh, pendant une petite heure. Et l'idée bah, pour l'entreprise, bah, c'est de se présenter et d'expliquer euh, le métier euh, d'ingénieur les, ce qu'elle propose chez elle, euh, que ce soit pour du stage, pour de l'emploi ou pour tout simplement améliorer euh, la, la connaissance de l'entreprise. On retrouve également sur une année universitaire complète, on va retrouver à, à d'autres moments bah, des rencontres euh, qui sont euh, plus ciblées où là des entreprises vont venir faire passer des entretiens dans l'objectif, elles, éventuellement, de détecter des talents, mais également pour vous, eh bien, de vous... Euh, permettre et eh bien d'améliorer euh, l'entretien, d'améliorer vos connaissances euh, de euh, l'entreprise. Euh, donc c'est des éléments, c'est des moments importants euh, au, au niveau euh, du cursus. Et donc tout au long de l'année, hein, je reviens, il y, y a des conférences qui sont organisées pour vraiment, alors le nom de conférence n'est peut-être pas bien choisi, mais l'objectif étant vraiment qu'il qu puisse y avoir un échange entre euh, les, euh, les étudiants, les entreprises, et pour connaître le métier. Euh, d'ingénieurs qui est derrière, de voir un petit peu les différentes facettes qui peuvent euh, vous intéresser par la suite. Alors, l'UTBM propose également euh, des euh, cursus en alternance. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler Comment ça se déroule Enfin, euh, tous les combien de temps est-ce que ça alterne entre les cours, l'entreprise Oui. Alors, je veux bien, si vous pouviez euh, projeter le, le, le schéma sur le, les formations sous statut étudiant. Donc, c'est la dernière euh, euh, rubrique que vous avez euh, en bas. Donc, des, euh, donc nous avons quatre spécialités euh, sous statut apprenti donc qui se fait en partenariat avec l'UMM où on va retrouver eh bien, une alternance entre entreprises, donc c'est les blocs euh, noirs que vous voyez sur le, le schéma, et euh, des périodes euh, à l'école. Il faut savoir que les périodes en entreprise, donc sur une, euh, sur une année, vous avez 1000 heures en entreprise et 600 heures à l'école. Et on va avoir, comme vous pouvez le voir sur le schéma, eh bien, des créneaux, à chaque fois de 8 euh, semaines de cours et ensuite retour en entreprise, 8 semaines de cours, entreprise, 8 semaines de cours, etc. Donc la, euh, la formation va alterner entre cours à l'école, 35 heures euh, par semaine parce que vous êtes salarié euh, de l'entreprise et euh, une alternance en entreprise où là bah, vous allez être amené à réaliser les missions qui vous sont confiées dans le cadre de votre contrat d'apprentissage. Alors on a une question qui demande le nombre de stages ouvriers qu'on a euh, par an. Alors les stages ouvriers au niveau, euh, donc c'est pour le cycle préparatoire, donc on a plus de 300 euh, élèves ingénieurs qui font un, un stage ouvrier euh, euh, dans l'année. Donc en général, hein, la, la plus grosse partie se fait en, en février. Et, euh, et, et du coup, enfin, j'ai une question qui me vient en tête. Donc, quelle est la différence entre un profil qui a réalisé une alternance et un profil qui a ré réalisé un cursus normal sous statut étudiant Alors, en fait, c'est un choix qui est propre vraiment à, à chaque personne euh, parce que le déroulement, le déroulé n'est pas le même. Après, vous avez à l'issue d'un cursus sous statut étudiant ou d'un cursus sous statut apprenti, vous avez un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par la commission d'études d'ingénieur. Le, le déroulé n'est pas le même euh, donc c'est un choix une question qu'il faut se poser euh, quoi, que vous devez vous poser mais donc d'un côté vous avez au niveau statut étudiant vous allez faire un an d'études, six mois de stage un an euh, d'études six mois de stage donc on va avoir un certain enchaînement comme celui-ci qui, qui est bien euh, bien établi au niveau de euh, l'apprentissage et eh bien là vous êtes euh, salarié de l'entreprise euh, vous faites 35 heures par semaine alors certes vous avez une rémunération et là vous allez être durant trois années dans l'entreprise et euh, durant ces trois années eh bien vous allez alterner entreprise formation entreprise formation donc suivant les entreprises les missions que vous allez pouvoir avoir eh bien vont euh, vont varier vous allez être intégré donc en alternance vous allez connaître, sur les trois années, vous allez avoir une bonne connaissance de votre entreprise, de, du service dans lequel vous êtes. Donc, euh, je n'ai pas de réponse vraiment euh, noir-blanc sur ces, euh, euh, cette question. C'est vraiment une question que vous devez vous poser, vous, sur euh, ce que vous souhaitez faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un diplômé qui a fait son cursus sous statut étudiant ou un Diplômé qui a fait son statu, son cursus sur statut apprenti, et eh bien chacun sont contents de leur cursus, chacun y voit leur, leurs intérêts. Donc, c'est l'essentiel c'est se sentir bien dans sa formation euh, et de faire ce que ce dont vous avez, ce que vous avez envie de faire. Et, et pour ça, c'est bien d'avoir de pouvoir échanger, justement euh, pour le faire la, la semaine prochaine euh, avec euh, des apprentis ingénieurs ou des euh, élèves ingénieurs pour échanger un petit peu sur leurs ressentis sur ces. Euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur, de leur cursus euh, par rapport au statut. Alors, on avait une question aussi sur la différence qu'il y a entre les deux stages de six mois. Oui. Donc, le premier stage, euh, donc, on est sous statut étudiant, Donc, le premier stage eh bien, va être un stage d'assistant ingénieur dans lequel on va vous confier une ou plusieurs missions et euh, dans lequel vous allez avoir une autonomie toute relative parce que bah, c'est ça sera peut-être votre premier stage ou le premier stage long en tout cas euh, donc il va être relativement cadré tandis que le projet de fin d'études le dernier stage de six mois où là et eh bien on va vraiment vous demander un travail euh, bah, d'ingénieur débutant et là vous allez avoir plus d'autonomie plus de responsabilité par rapport aux missions qui vous vont être confiées donc c'est normal hein, s'il y a une euh, ça avance crescendo en termes de complexité, en termes d'autonomie. Ce qui est logique, ça suit la logique du, du cursus. Alors, on a des questions sur les stages à l'étranger. Donc déjà, est-ce que c'est obligatoire de faire un stage à l'étranger Et ensuite, une autre question, euh, est-ce qu'on euh, peut avoir euh, un stage en Suisse ou une alternance en Suisse Enfin, je pense que c'est valable pour toutes les autres destinations aussi. On peut faire une question plus globale là-dessus. Alors, au, au, au niveau international vous, vous avez là euh, il y a une, une partie qui sera faite tout à l'heure mais donc il est possible de faire ces stages à, à l'étranger donc il y a juste une obligation au niveau des, des cursus euh, euh, qui est de faire une certaine période à l'étranger donc pour euh, un étudiant c'est de faire 12 semaines à l'étranger que ce soit à l'école ou en entreprise pour un apprenti ingénieur et eh bien il ya une obligation qui est de faire 12 semaines en entreprise à l'étranger voilà voilà ce qui est en termes d'obligation ensuite pour l'alternance euh, donc l'alternance c'est euh, un dispositif euh, français quoi euh, qui euh, euh, qui est fait pour la pour la france c'est un contrat qui est signé donc il doit être signé avec une entreprise euh, française donc éventuellement si une entreprise euh, suisse a une euh, succursale un siège en france il peut y avoir une signature d'un contrat euh, d'apprentissage avec euh, la, la partie euh, française de l'entreprise et elle peut vous euh, déployer euh, en Suisse. Mais le, le contrat doit être signé avec une entité française. Ça, c'est une, une particularité du contrat euh, d'apprentissage. Et, euh, et si jamais on ne trouve pas notre entreprise pour, pour l'alternance, comment est-ce que ça se passe Alors, au, au niveau de l'alternance, euh, donc au, au niveau du, du recrutement, donc, on va recruter à partir euh, de bac plus 2. Donc il y a des, euh, des étudiants qui vont arriver euh, du cycle préparatoire de l'UTBM. Il y a des étudiants qui vont arriver également de l'extérieur. Donc ce qu'on met en place au niveau du processus de recrutement, eh bien, à partir, de, euh, fin, donc, à partir du 15 mai, donc, ce que vous a dit euh, ce matin euh, Madame Bourgeois, à partir du 15 mai, euh, les apprentis admissibles. Ont, ont, ont le résultat et on va mettre en place euh, un forum euh, à alternance de manière à aider euh, les, euh, les candidats admissibles à trouver un contrat d'apprentissage. On va également mettre à disposition des offres de contrats d'apprentissage qui nous arrivent euh, tout au long euh, du, euh, de la période de recrutement de manière à faciliter euh, l'apprentissage. Les euh, candidats trouvent également des contrats d'apprentissage dans leur entreprise où ils ont fait un stage précédemment, qui est près de chez eux aussi. Voilà, voilà. Donc les contrats peuvent être signés euh, dans toute la France. Euh, donc voilà, on, on va aider. Euh, alors Après, le contrat, c'est un contrat sur, sur trois ans. Donc c'est un engagement aussi bien pour l'entreprise que pour l'apprenti euh, qui est sur trois ans. Donc ce n'est pas négligeable. Donc euh, les gens prennent leur temps aussi avant de, de sélectionner euh, quelqu'un. Donc, euh, Pour répondre à, à votre question après, s'il n'y a pas de, de contrat, eh bien, euh, alors, on a un nombre de places par spécialité qui est de, de 28 par spécialité. Sur, donc, ça fait euh, en tout, sur toutes les, euh, les spécialités, ça fait 112 places. Euh, si, la, quoi, donc, si le nombre maximum de places est atteint, eh bien, il y a, voilà, vous ne pouvez pas euh, être admis. Euh, si il reste des places et que vous ne euh, trouvez pas de, de contrat tout de suite, bah vous avez jusqu'au 1er septembre environ pour, pour trouver un contrat. Il euh, faut savoir qu'il y a des, un nombre d'offres euh, toujours assez important au niveau des, des contrats. Alors euh, Comme vous le disiez, Damien, bah, l'UTBM propose énormément d'aide aux étudiants bah, pour euh, essayer de trouver des stages et elle vous encourage également à, bah, à devenir plus professionnel en vous proposant bah, soit des stages de six mois, soit des alternances, soit des stages ouvriers si vous intégrez l'UTBM dès le tronc commun.